Aujourd'hui, dans Solidaire en action, on reçoit la fédération Sud Éducation. Solidaire en action. En, en action. Louise, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce que vous avez fait dans le secteur par rapport au, bah, à l'arrivée du coronavirus On a eu une période très très chaotique d'injonctions contradictoires pour les personnels, et ce qui fait que les personnels ont fait en sorte de trouver pas eux-mêmes les solutions pour s'en sortir au mieux. Et euh, contrairement à ce qu'avait affirmé euh, Jean-Michel Blanquer, les conditions de mise en place d'un télétravail n'étaient absolument pas prêtes. Et euh, on nous a demandé de, de mettre en place une poursuite soi-disant pédagogique, l'inégalité numérique et les conditions euh, de confinement des élèves. Ça creuse des, des inégalités déjà existantes et dégradées euh, par les différentes réformes et les baisses de moyens. Pendant toute cette durée de, de confinement et donc d'arrêt de, de de fermeture des, des établissements, euh, certaines écoles et établissements ont quand même accueilli des enfants, des personnels soignants. Cet euh, accueil était sur la base du volontariat pour les enseignants ou les enseignantes, mais ça n'a pas été le cas pour les personnels municipaux, eux c'était sur injonction. Et pour tous ces personnels, il n'y a eu aucune protection sanitaire dans beaucoup d'endroits, ou alors c'est arrivé très tardivement, et malgré la composition de petits groupes, pas plus de 10, de 10, les gestes barrières ont été quasi impossibles à faire respecter, surtout avec les plus jeunes. Ce que demande Sud Éducation dans une période comme celle-ci, c'est d'abord de laisser les personnels gérer parce que c'est eux qui savent, qui savent de quel matériel ils disposent, de quelles conditions ils peuvent, dans quelles conditions ils peuvent mettre en œuvre un certain nombre de choses, et c'est eux qui connaissent leurs élèves. Et euh, on sait que les apprentissages pour les élèves dans les conditions actuelles ne sont pas possibles. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles notions, il ne s'agit pas d'évaluer les élèves. Il s'agit simplement d'essayer de maintenir, de maintenir ce lien. Euh, on sait que les enseignants travaillent dans des conditions euh, difficiles, y compris des enseignants qui travaillent chez eux et, et qui euh, essayent de garder leurs enfants en même temps. Donc, euh, on a considéré que ce télétravail n'était pas compatible avec euh, la garde des enfants. On ne peut pas être partout en même temps et on ne peut pas non plus être disponible en permanence pour lire ses mails, pour répondre aux injonctions des, des, de la hiérarchie. En ce qui concerne le travail intersyndical, il y a eu un certain nombre de communiqués et de courriers qui ont été envoyés au ministre dans une, avec une intersyndicale large pour porter, ce, qui portait sur les questions de, des injonctions contradictoires justement de la hiérarchie, mais aussi de la mise en place de ce télétravail de cette continuité pédagogique euh, euh, qu'on ne peut pas maintenir à, à tout prix et des conditions sanitaires dans lesquelles on peut exercer euh, à l'heure actuelle. Donc, du coup, euh, c'est quoi vos positions, la position de la Fédération de Sud Éducation euh, On souhaite des tests réguliers pour les personnels et les élèves, des masques pour les personnels et les élèves, euh, du gel hydroalcoolique, du savon, euh, des points d'eau, euh, des possibilités de tout petits groupes et on revendique également que les personnels euh, fragiles ou cohabitants avec des personnes à risque euh, ne reprennent pas. Donc on trouve que c'est une reprise très très précipitée euh, et que la justification euh, pédagogique cache en réalité une volonté de, de permettre aux parents de pouvoir retourner au travail. Euh, la justification sanitaire, elle est très sujette à débat dans les milieux médicaux. Le Conseil de l'Ordre des médecins s'y est opposé, l'OMS s'y est opposé. Donc, euh, nous, on rappelle que le virus, il se transmet très rapidement dans les milieux confinés. C'est d'ailleurs pourquoi les écoles ont été les premiers établissements à être fermés avant même le confinement total. Donc il s'agit clairement de satisfaire les exigences du patronat au déprimant de la santé de la population. Donc poursuit d'éducation, on accompagnera les personnels qui souhaiteront utiliser leur droit de retrait si les conditions ne sont pas respectées et on met à leur disposition un préavis de griffe courant sur cette période. Solidaire en, action. en, en action. action. Donc si vous avez la moindre question sur le coronavirus au travail, sur le site de solidaire solidaire.org, il y a une fois aux questions. Et à ce numéro vert qui s'affiche actuellement, des syndicalistes vous répondent 7 jours sur 7 de 9h à 19h. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut les camarades